Alors parlons maintenant des accords de septième. Alors je vais jouer un Do majeur et je vais superposer à cet accord une tierce naturelle à la gamme majeure de Do. Donc ce sera le Si. Alors on peut la situer à partir de la fondamentale. On peut dire qu'elle se situe à une tierce majeure de la quinte. On peut dire qu'elle se situe un demi-ton au-dessous de la fondamentale. Donc on va trouver des septièmes majeurs. La septième majeure sera située un demi-ton au-dessous de la fondamentale. On peut trouver des, accords, des septièmes mineurs qui seront situés à un ton au-dessous de la fondamentale. Et on peut trouver des septièmes diminuées, situés à un ton et demi au-dessous de la fondamentale. Donc, les principaux accords de septième que l'on va voir seront donc les accords de Do majeur avec une septième majeure, donc appelée Do majeur 7. Les accords 7, donc Do7, ce sera un accord majeur, de Do majeur, avec une septième mineure. Et on verra aussi les accords mineurs avec une septième mineure. Donc, donc je rappelle, septième majeure, elle est située un demi-ton au-dessous de la fondamentale. Et la septième mineure, elle est située un ton en dessous de la fondamentale. C'est déjà ce qu'il faut retenir.